La première chose, c'est que je suis toujours très contente d'être là parce que c'est très gratifiant. Je ne sais pas si moi je serai utile, mais je pense que je me suis beaucoup enrichie humainement parce que qu'il y a des échanges entre nous qui sont importants. Et d'autre part, j'ai acquis beaucoup de données qui ont fait ressurgir des questions. Et je me pose maintenant beaucoup plus de questions que je m'en posais en arrivant. Parce que parce J'avais des idées un peu arrêtées. Et maintenant, je vois que les problèmes sont encore plus complexes que je ne le pensais. Je voudrais d'abord assister. Soins palliatifs. Ça ne veut pas dire soins de mort, on sort souvent, c'est la mort qui suit une visite dans les soins palliatifs, mais les soins palliatifs, on en sort aussi sur ces deux pieds. Ce qui vient d'être dit les deux derniers jours, c'est vraiment faire la différence entre l'aide à mourir, que ce soit la sédation jusqu'à mort poursuivre, que ce soit le suicide assisté ou l'euthanasie. Ce sont trois domaines différents et c'est là où euh, je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur ces trois façons de mourir. Le tabou de la mort, euh, vraiment, euh, on le sent maintenant euh, venir d'après les conversations qu'on a entre nous et euh, d'après les, les auditions des personnes invitées. Ce qui ressort un peu, c'est que vraiment, on veut que ce soit le malade qui soit au centre de toutes les décisions à prendre, dans la mesure où il est capable de le faire et qu'il ait tous les moyens de s'exprimer, que ce soit par anticipation, soit en désignant une personne de confiance pour décider de son sort quand il ne sera plus en, en état de le faire. J'attends d'avoir justement plus de données sur euh, les trois modes de, de la fin de vie, euh, justement, et puis surtout euh, l'importance, justement, de développer les soins palliatifs. Je pense que ça, c'est évident, que le développement des soins palliatifs euh, réduira l'importance de, de la mort donnée.